On va parler des poubelles de votre cuisine équipée. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitek. On va parler d'un sujet qui me passionne. Alors oui, c'est un sujet un peu bizarre. On n'en parle pas tellement dans la cuisine équipée, mais les poubelles. Le tri sélectif dans votre cuisine équipée, vous avez... Un tiroir sous-évier, il est très important à l'heure actuelle de bien penser le tri et l'organisation de votre armoire sous-évier ou de vos meubles poubelles. La poubelle a toujours été le parent pauvre de la cuisine équipée. On a toujours eu la petite poubelle ronde sous votre meuble évier et quand on ouvre, ça sent pas bon et ça reste attaché au meuble. C'est en plastique, ça casse. Maintenant, on est dans un système de poubelle. Là, on est carrément dans un meuble poubelle avec même un tiroir. Pour mettre par exemple les éponges, les, les, les, les produits qui, un, peu, un peu nocifs qu'on peut mettre là-bas au fond et carrément des grandes poubelles avec des tris, des poubelles qu'on peut retirer, voyez-vous, complètes. On peut mettre des sacs dedans si on le souhaite, on peut même mettre des couvercles. Attends, alors attention, il n'y a pas qu'une poubelle, si vous souhaitez avoir une poubelle fermée, par exemple, il y a différentes hauteurs, une poubelle fermée et une autre pour mettre, par exemple, vos pommes de terre, simplement vos, vos, vos plastiques, parce que vous pourriez avoir très bien vos plastiques sous vide, vos plastiques pour les, pour les PMC, pour vos poubelles de tous les jours. Il y a également, pour la même profondeur, vous voyez ici, vous avez un bac qu'on appelle petit bac avec couvercle bio. Donc Vous avez un bac carrément, regardez ça, c'est absolument génial. Et vous avez un petit filtre à charbon actif pour les odeurs. Donc là, c'est une poubelle, mais il ne faut pas imaginer ça que Poubelle. Il faut imaginer vraiment tri complet. Là, vous pourriez avoir simplement vos bouteilles en plastique écrasées que vous venez stocker ici dedans. Mais le but, c'est de rentabiliser vos meubles poubelles ou vos meubles sous-évier au maximum. Donc regardez, voilà ici, moins profond. On pourrait imaginer, vous avez vu ça lors de notre visite du salon de la construction à bruxelles Batibo on pourrait même imaginer de mettre à l'arrière un petit chauffe-eau. Donc c'est vraiment la rentabilisation complète de vos meubles. Vous voyez de, de nouveau un grand couvercle bio, on appelle ça donc pour filtrer les odeurs. Et une autre grande poubelle ici, nettoyage, nettoyage très, très facile de votre meuble. Donc c'est vrai que c'est un sujet qu'on ne parle pas beaucoup, qu'on a tendance à passer un peu lors ce qu'on rencontre un client pour une nouvelle cuisine équipée. Or, c'est un point extrêmement important et nous voulons appuyer là-dessus, car une bonne organisation de votre cuisine, de votre meuble évier, de vos meubles poubelles est important pour vous rendre la vie plus facile. Donc ici, on va vous faire un petit tour du showroom très rapidement pour vous montrer. Voilà un meuble sous-évier. Alors, nous avons intentionnellement laissé larrière vide pour pouvoir mettre voyez, des produits ici. Meubles poubelle, vous voyez, on a mis des, des produits à l'intérieur, un petit sac. Vous voyez, on essaye d'organiser au mieux. Ce ne sont pas que des poubelles. Ça peut être également un rangement pratique pour vos tiroirs sous évier. Alors l'immense avantage en fait maintenant de l'organisation des meubles poubelles, c'est que vous en avez de toutes les tailles. Meubles sous évier de 60 cm. Vous avez voilà un petit meuble, on vient organiser proprement avec éponge le haut. Et si vous le souhaitez en bas, voilà, nous venons simplement organiser complètement le tiroir du bas. Autre avantage, vous avez ici un grand couvercle discret pour éviter les odeurs. Et si vous voulez nettoyer votre tiroir, vous savez tout enlever et accéder facilement à votre tiroir. Alors, on a également l'aménagement complet des sous-éviers. Ça, c'est la marque ILO qui fait ça. Donc, vous avez tout qui est mis, vous voyez, pour les, les papiers, les, les cartons, vous avez également comme ceci, une petite brosse qui est directement accessible, vous voyez qu'on est bien plus que dans un meuble poubelle. Vous pourrez mettre ici les bouchons que vous souhaitez garder, prendre le seau, vous voyez, tout est bien calé, rien ne vient bouger dans votre tiroir sous-évier qu'on appelle donc communément un meuble poubelle. Alors vous voyez, le monde a vraiment bien changé au niveau de la cuisine équipée. On organise maintenant chaque centimètre carré. Plus de renseignements en magasin, nous avons des architectes qui sont là pour vous aider et faire avec vous des projets vraiment qui vous ressemblent. Donc on réfléchit à tout pour vraiment améliorer le quotidien, améliorer les meubles, les meubles sous-évier, les meubles poubelles. C'est fini le temps de la simple poubelle ronde, on va plus loin avec pas forcément des sommes folles mais vraiment pouvoir organiser correctement une cuisine équipée. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter, on est présent là-dessus. N'hésitez pas à aller nous liker et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao